Le bilan, c'est qu'on apprend d'une, que c'est un sujet encore qu'il y a besoin d'informer, de diffuser, qu'est-ce que l'on met derrière les conduites addictives et que ce n'est pas que un sujet de société, mais aussi par le travail. C'est peut-être un moyen, vous savez, sur certains sujets, euh, c'est des entreprises qui ont investi des sujets et ça a été repris par la société. Et peut-être que les communautés, c'est par le travail qu'on va arriver à en parler et euh, travailler sur un, un tabou qui est sociétal. Deuxième chose que j'ai trouvée très importante dans la journée, c'est la question des partenariats. On voit bien que sur ces sujets-là, c'est pas qu'une personne, l'entreprise toute seule, elle ne pourra pas faire. Elle est démunie, on a bien vu par rapport aux différents témoignages. Et qu'à chaque fois, ils ont trouvé des ressources, au niveau de la direction, bien sûr, mais aussi au niveau des partenaires, que ce soit les acteurs de la prévention, les acteurs sociaux. On voit bien qu'il y a différents acteurs qui sont là, effectivement, pour appuyer et, et épauler ces différentes démarches. Donc, on a encore tout un travail de diffusion et, et d'infusion de ces questions-là. Donc je vous remercie beaucoup. Tous les documents qui ont été présentés seront à votre disposition. Euh, Eric, on va faire un acte de colloque, un résumé de cette manifestation. Alors il va prendre au moins une forme, c'est Fabien Croce qui est notre collègue, Charles euh, de la com', qui, euh, qui a filmé donc normalement tout l'ensemble, Dès lors qu'on a l'autorisation évidemment de chaque participant, ce sera sur notre site, donc nabiressente.fr sur l'onglet euh, Culture scientifique et technique. Donc ça, comme toutes les conférences qu'on a fait, les sites de conférences, ça c'est le premier élément, donc euh, ça sera disponible. Et puis, là aussi, mais on se rapprochera de chaque euh, comment, euh, intervenant, c'est on souhaiterait faire euh, des actes. De ces... Donc là, c'est la première journée thématique on va organiser au moins une fois par an ces journées on voudrait faire des actes pour le coup version papier alors ça peut être en ebook mais ça peut être aussi une version papier et pour le coup là euh, on demandera à chaque intervenant éventuellement hein, au moins d'avoir quelques pages d'écrites euh, pour le coup du, euh, de, des interventions voilà, avec, avec éventuellement quelques tableaux mais ça après on on choisira ensemble. Enfin, ça sera vous qui déciderez qu'est-ce qui sera publié à bas. Donc, normalement, deux actes, hein, deux formes de communication, une forme. De toute manière, vous aurez sur le site. Alors, pas tout de suite, hein, parce qu'il faut faire appel les montage. Et ça, euh, bon, on a, on a parlé de chercheurs de travail. Euh, voilà. on va de faire donc, on va essayer dans nos de le faire. Ça va. bien. Il, il a beaucoup de boulot. Donc, ça sera d'ici. Je ne sais pas, euh, janvier ou quelque chose comme ça, hein. ne vous demandez pas trop tout, tout de suite. Mais ça, vous l'aurez de toute manière, tout ce qui est filmé. Voilà. Merci aussi de tous les intervenants. Moi, je voulais faire un remerciement et je voulais envoyer des gros points chouchou à toi, Eric, et surtout à Sophie, qui en fait, moi, je n'ai fait que animer la journée, mais celle qui a mobilisé tous les experts qui sont venus, les témoignages, c'est ma collaboratrice. Sophie, merci. et puis à très bientôt. Merci.